Magali et moi c'est Blandine, c'est nous les créatrices de des petits révisseaux, donc l'épicerie VRAC en centre-ville de Châteaubriand. Et avant d'être projet euh, d'épicerie, eh c'est d'abord une histoire d'amitié, puisque avec Magali on se connaît depuis plusieurs années, et euh, ben, on a quelques, quelques points communs, dont notre consommation. En fait ça fait quelques années qu'on consomme... Euh, vrac, euh, et puis euh, à notre retour aux sources, euh, il s'est dit bah, « mince, euh, pourquoi ça c'est pas possible à Châteaubriand, ça n'existe pas euh, ?» Alors on y va, on se lance dans l'aventure <rire> Vous allez trouver un assortiment de produits sans emballage jetable, donc euh, issus de l'agriculture biologique, et euh, de producteurs locaux autant que possible. Ça. Donc, comment ça se passe en magasin On vous encourage vivement à venir avec vos propres bocaux, quand vous arrivez, vous avez une balance de tar à l'entrée qui vous permet de les peser. On met une étiquette de tar qui est résistante au lavage. donc Vous le faites une fois, vous n'aurez pas besoin de le refaire. Ensuite, vous vous servez en magasin et tout est pesé en caisse à la fin. Notre objectif en réalisant ce projet, c'était justement de rendre le braque accessible bah, aux personnes qui ne sont pas des citadins. L'idée, c'est du coup de développer un site web qui permettra aux gens de commander en ligne des produits qu'on propose en magasin, qui seront conditionnés dans des bocaux consignés, et ils pourront aller récupérer leurs commandes donc dans des points de retrait euh, autour de châteaubriand ou à châteaubriand Alors, On espère le lancer très très prochainement. On y travaille beaucoup actuellement. J'espère justement que bah, les gens, ça leur permettra voilà de de ne pas avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir s'approvisionner euh, en vrac. Allez, bonne